Direction Kalangaman Island arrivé sur Kalangaman Island On va passer la nuit ici sur cette île qui est pratiquement déserte le soir C'est le vlog qui suit juste après les requins Faut savoir que ce matin on s'est levé à 4h du matin pour aller les voir Là on enchaîne avec Kalangaman Island On part vraiment pour le coup à l'aventure, j'ai mon drone Elle a son dôme pour faire du snorkeling Ça va être génial ici <musique> Bon voilà on s'est installé, on a trouvé une petite tente, jusque là ça va et puis on a trouvé aussi un mec qui peut nous avoir du poisson pour ce soir les deux poissons pour 50 pesos donc ça nous va très bien on va essayer de trouver Ou des nouilles du riz avec ça et puis voilà là on attend juste qu'il soit 15h et que tout le monde rentre par bateau jusqu'à Malapascua et qu'on ait enfin l'île pour nous donc on va dormir là dans cette petite tente on avait la possibilité de prendre une grande mais c'était plus cher et on est un peu ras sur les bords donc on... <rire> on a pris la petite je pense qu'on va la mettre devant carrément sur la plage pour dormir et vraiment avoir le lever du soleil demain matin ok ça y est on y est tout le monde est parti, il reste vraiment que les gardes que les gardes côtes ici que les gens qui passent juste la nuit donc ça veut dire une dizaine de personnes qui se trouvent encore sur l'île que des philippins, on a la plage pour nous tout seuls. c'est parti pour un putain de shooting c'est parti pour du drone, c'est parti pour la musique épique allez go Et ça je pense que ça va faire une petite ondée des familles ici sur l'île, donc on va aller peut-être se mettre à l'abri avant que ça nous tombe de sur la gueule. Hey guys, how are you doing mm, I'm... You're going over there oh, yes. The rain coming, you sleep here Yes. Yeah? No. All the time Oh yeah. No way. Did you make it Ouais oh. les lien ça avec été fait des Voilà pour cette première journée ici sur Kalingaman Island. C'était vraiment super cet après-midi. On s'est bien reposé, on a pris des super belles images. La tempête est en train d'arriver. Heureusement pour nous c'est pas encore pris la flotte. On va la prendre. <rire> Je pense que dans l'attente ça va être assez drôle. Mais voilà moi j'étais venu pour euh, pour ce genre de choses ici aux Philippines et notamment sur Kalingaman. C'était Finn qui m'avait dit de passer la nuit ici. Il a vraiment eu une superbe idée même si euh, voilà même si on va se prendre ça. matinée sur Kalangaman Island, on vient juste de se réveiller, il y a un peu de vent et on n'a pas beaucoup dormi parce qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit sur l'île. L'île est tellement belle, c'était une superbe expérience de dormir ici sur cette île, c'était vraiment trop marrant. Avec Célia, on a passé des bons moments ici, enfin, c'était vraiment beau. Je vous mets le lien de son Instagram et je vous mets le lien de mon Instagram. Si t'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire parce que là on a pris de ces photos et on va bombarder sur Insta, ça va être un truc de malade. Donc voilà nos deux comptes. Ok, voilà. Nos bateaux qui nous ramène jusqu'à Malapasqua, on fait nos affaires à Malapasqua, on va faire encore un petit peu de route ensemble avec avec Celia, on va aller jusqu'à Cebu City ensemble, j'ai mon avion demain matin pour Corone, donc voilà vous savez tout, prochain épisode à Corone avec mon pote Philippa que vous avez déjà vu dans une vidéo, Richmond. il m'accompagne pendant 4 jours, je pense qu'on va faire deux vlogs là-bas, dernière ligne droite, et puis je rentre en France, donc plus qu'une semaine ici aux Philippines, je vois la fin de mon voyage. Cette île était carrément magique, c'était vraiment un super moment ici. Je conseille à tout le monde qui veut passer du temps sur une île paradisiaque, de venir ici en tout cas aux Philippines et de passer carrément la nuit. Parce que le coucher de soleil hier, qu'on s'est tapé, était fabuleux. Et on se voit pour le prochain vlog, ciao